Bonjour Marie-Ève, bonjour tous les autres. Je me présente Yannick Legault, je suis dramaturgue. Dramaturgue, c'est un peu un consultant en théâtre hein, qui travaille avec les créateurs, donc souvent en salle de répétition, euh, avec le metteur en scène ou avec le directeur d'acteur, le réalisateur au niveau du cinéma. Donc, euh, quelqu'un qui est là, le dramaturgue dès les débuts, mais quelqu'un qui assiste à la création, je dirais, à, à tout moment. Et je suis souvent euh, amené à travailler donc avec des, des créateurs qui dirigent des acteurs. Vous allez probablement être confronté à cela, plusieurs d'entre vous, à un moment donné, dans votre parcours. Comment on dirige des acteurs pour une vidéo, pour euh, comment on, on les amène euh, à jouer des personnages, que ce soit des acteurs plus expérimentés ou des jeunes acteurs, mais euh, il y a vraiment une différence entre les deux. L'acteur expérimenté est capable de s'auto-suffire d'une certaine manière, en tout cas plus que le jeune acteur qui, des fois, a besoin de, de, de direction. Alors, comment on dirige un acteur? Il y a deux grands modèles que l'histoire du théâtre nous a légués. Un premier modèle est celui de l'imitation, si on peut dire. Donc, euh, on regarde quelqu'un euh, qui ressemble à son personnage. Euh, on s'inspire de, de quelqu'un, on s'inspire de ses mouvements, de, de sa voix, de ses intonations, de ses inflexions, euh, de, de sa démarche pour euh, reproduire ce personnage-là donc le, le plus vraisemblablement possible et l'autre manière, la deuxième manière, ça existe aussi probablement depuis très longtemps mais ça a été je dirais euh, institué, standardisé euh, grâce à une troupe qui s'appelle le théâtre d'art de Moscou euh, et il y avait dans cette troupe-là euh, Constantin Stanislavski et il y avait aussi euh, Nemirovitch Danchenko qui étaient les, était les deux co-directeurs artistiques et euh, Nemirovitch Janschenko, lui, était d'abord un, un auteur. Et lui, tout passait par le texte et il se disait, il faut bien comprendre son personnage. Et quand on arrive à bien comprendre son personnage, on peut bien ressentir ses émotions. Et euh, les émotions ne trahissent pas, sont vraies, sont véritables. Et lorsqu'on les ressent, finalement, on, on les exprime de manière authentique. Hein, donc, ça passe vraiment par l'intérieur, par l'imagination, je dirais, euh, en, à, à partir de plusieurs données euh, d'analyse, finalement. Euh, qu'est-ce que le personnage dit, euh, qu'est-ce que les autres disent de lui, euh, comment il agit. Donc, on s'inspire de tout ça pour trouver les motivations, les intentions du personnage, afin de mieux colorer, je dirais, les répliques. Donc, deux choses assez différentes. Une manière où est-ce qu'on explique et l'autre manière où est-ce qu'on montre. Vous me suivez toujours. Et donc, ces deux modèles-là existent, et on les voit souvent en salle de répétition, mais il y a un modèle, je dirais, qui est plus décrié que l'autre, c'est-à-dire euh, le modèle de la monstration, on ne démontre pas... On... Parce que, bon, on ne veut pas montrer demain à ce que les personnes n'aient pas à nous imiter, et à mal nous imiter. Donc, si nous, notre imitation était déjà mauvaise, là, ça va être comme amplifié, tout ça. Donc, on essaie de ne pas montrer, on essaie d'expliquer ça. C'est l'idée reçue, là. Et moi, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, finalement? Est-ce qu'il y a une manière qui est préférable à une autre? Est-ce que les deux manières peuvent se compléter? Euh... Alors j'ai entrepris de faire une thèse de doctorat sur le sujet. Donc thèse de doctorat. Thèse de doctorat qui a réuni euh, 70 personnes participantes, des acteurs amateurs, des acteurs professionnels. Et euh, je voulais donc travailler avec eux euh, des, sur des directives différentes, les faire expérimenter finalement les deux modèles de jeu en question. Donc, euh, comment ça va? on procédait, c'est qu'ils étaient mis par deux, donc mis en, en duo, finalement, et devaient travailler une scène qui, la, qui avait la particularité d'être, euh, une, une scène plutôt neutre au niveau des personnages. Il y a une situation, il y a un conflit, mais les personnages, ça peut être des hommes, des femmes, euh, il n'y a pas d'âge non plus, euh, personnage A, personnage B... Euh, c'est pas vraiment important ni de, de connaître. Donc, tout le monde peut jouer ces personnages-là. En fait, c'est ça le but. Donc, en un premier temps, j'ai demandé à tous mes duos d'acteurs de jouer la scène dont je leur présentais la scène et ils avaient une trentaine de minutes pour me proposer une mise en scène. Je leur demandais alors que la scène, qu'on puisse la comprendre donc compréhensive et, et euh, qu'on puisse euh, la trouver crédible, qu'on puisse croire aux personnages, finalement, à ce qu'ils disent, donc qu'on ne fasse pas comme oh, « mon Dieu, ça sonne faux, ça n'a pas de bon sens ». Alors, euh, donc, c'était la consigne principale, donc première fois, euh, sans directive du tout. Une deuxième fois, il devait soit expérimenter le premier modèle, ou soit expérimenter le deuxième modèle et la troisième fois inversement, donc euh, avec les jeux du hasard, tout ça, les directives étaient différentes pour un modèle et pour l'autre, si on peut dire. Donc, le modèle de, de l'explication euh, arrivait avec euh, l'émotion du personnage à tel moment, il expliquait un peu pourquoi, et la motivation pendant la scène, donc, qui porterait un peu, colorerait les, les répliques. Et l'autre côté, j'avais déjà fait la scène, enregistré la scène, avec deux acteurs professionnels, et je leur demandais, donc, à mes participants, de regarder la scène sur un laptop, sur un ordinateur portable et de s'inspirer, parce qu'il devait jouer sur le personnage A, sur le personnage B de s'inspirer du personnage qui correspondait au leur pour pouvoir le jouer finalement donc c'est toujours même consigne, que ce soit crédible, compréhensible voilà, vous me suivez toujours alors je résume jusqu'ici donc, nous avons euh, 35 duos d'acteurs qui accomplissent euh, trois mises en scène de la, du même texte. Une première fois, sans directive, ils avaient reçu le, le texte la veille pour pouvoir l'apprendre par cœur, mais ils ne savaient pas avec qui ils allaient jouer. Donc, ils ne pouvaient pas préparer la, la mise en scène. Donc, ils avaient 30 minutes pour composer, finalement, une émotion, une intention pour leur personnage. Une deuxième fois, c'était montré, c'est-à-dire ils s'inspiraient du jeu de, de professionnels pour trouver l'intention, l'émotion de leur personnage, ou c'était expliqué sur une feuille de papier. On disait Bon, moi, ton personnage a telle intention et il joue avec telle émotion. Bon, ça tout va jusque-là. La troisième fois, on inversait, mais si on rejouait la même intention, la même émotion, eh bien là, les acteurs ne pouvaient faire que. Que mieux, finalement, en tout cas, c'est ce qu'on présume. Alors, on voulait enlever cette, cette, cette chose-là et, et euh, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle variable, la complexité. Donc, vérifier si euh, une intention complexe et une émotion complexe sont plus faciles de, de se faire expliquer ou de se faire montrer. Hein, finalement, selon le jeu. Donc, quatre parcours possibles pour euh, nos acteurs. Il euh, y en a qui commençaient soit par la complexité ou par le côté primaire de l'intention et de l'émotion, ou il y en a qui commençaient, euh, ou euh, évidemment, en ajoutant le fait qu'il y en a qui commençaient par le fait que ça soit expliqué, et il y en a qui regardaient le, la scène, finalement. Donc, voyez, quatre parcours possibles, pouf! On en arrive, tout ça a été filmé, tout ça a été jugé par cinq juges. Énorme travail qui ont regardé chacune des scènes, qui les ont notées, annotées. Et on en arrive à plusieurs conclusions. Les voici. La première, quelle est selon vous la meilleure manière de diriger un acteur? Eh bien, il n'y en a pas. Ça dépend des acteurs. Il y en a des, certains acteurs qui sont meilleurs sans directives puisqu'ils ont plus de créativité, je ne sais quoi, mais c'était plus intéressant à les voir aller que lorsqu'on leur donnait, soit des directives écrites ou lorsqu'on leur montrait. D'autres étaient meilleurs lorsqu'on leur expliquait et d'autres étaient meilleurs lorsqu'on leur montrait. On a vu que les, plus, plus, les acteurs plus expérimentés, surtout même les plus vieux acteurs, étaient habitués, eux, à recevoir des directives, donc ils mieux se faire expliquer. C'était plus clair que de se faire montrer. Par contre, les plus jeunes aimaient mieux se faire montrer euh, c'était plus clair de, de se faire montrer. Il y avait une différence aussi au niveau de, de la complexité, évidemment. Ça, c'est une autre, une autre variable. Pour l'intention, l'intention complexe, c'était un peu plus difficile à expliquer, mais pour l'émotion complexe, c'était plus facile à montrer, surtout pour les plus jeunes. Quand on leur disait, ton personnage fait de l'ironie, ouais, c'est quoi c'est de l'ironie? Quand on leur montrait, c'était quoi l'ironie? Donc, deux... Euh, euh, deux expressions d'émotion qui s'opposent. Donc, euh, je te regarde, je suis triste, mais je souris. Non, tout va bien. Non, non, il n'y a aucun problème. J'ai tout perdu, mais là, ça va très, très bien. Donc, ça, c'est de l'ironie. C'est facile quand on la montre. Donc, ah oui, ah, oui, ça, c'est intéressant. Puis, on part avec une idée. Et c'est ça qui a, qui a semblé pour les jeunes. Donc, voyez, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de manière qui qui est la meilleure. Plutôt, il y a plusieurs manières possibles. Il y a plusieurs manières possibles. L'employer selon... Euh le début du parcours de, de création, peut-être au tout début, puis on dit « allez-y avec votre créativité, je ne vous donne aucune directive », ensuite on donne certaines directives, ensuite on montre, et puis euh, d'autres choses que je n'ai pas expérimentées, mais que j'ai pu observer ailleurs, c'est lorsqu'on met de la musique, par exemple, lorsqu'on colore euh, avec un, un, un certain éclairage, absence d'éclairage, lorsqu'on met un certain décor, lorsqu'on met un certain costume, tout ça, ce sont des choses qui s'ajoutent et finalement qui inspirent, qui, euh, qui euh, donne des informations nouvelles au cerveau et qui amène de nouvelles actions, propose de nouvelles actions pour les acteurs. Donc tout est bon pour les stimuler. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Eve, merci à tout le monde. Vous <rire> me suivez toujours.